Salut Bienvenue dans ce nouveau Rival Contest sur la Baza Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la première vidéo de ce concept révolutionnaire, mais pour les personnes qui ont la flemme de voir la vidéo de 50 minutes, je vais faire un petit explication de ce que c'est. Le Rival Contest est une compétition qu'on a créée. On choisit une arme et à partir de là, on aura trois épreuves qui vont départager les joueurs, mais attention, il existe des malus et des bonus. Pour cette édition, on aura trois joueurs en chacun pour soi. Le premier d'une manche remporte systématiquement 2 points, le deuxième remporte 1 point et le dernier remporte 0 points. La première épreuve consiste à rôle 100k de cuivasse sur le mode Riven de la baza. Et pour déterminer qui est le meilleur mode, on ne regarde pas la qualité du mode, non non non. On va juste comparer les prix avec les modes Riven déjà en vente, ou les modes Riven qui se rapprochent des nôtres, et le mode Riven avec le plus grand prix gagne la manche. Mais du coup, qu'est-ce qui est la clé de ces qu ce Riven Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd Eh bien, on gagne rien du tout. Mais si on perd, le perdant devra faire un mode endless en solo avec une durée assez longue et verra son staff imposé par les autres joueurs et s'il y a une égalité, il y aura une manche bonus qui sera dévoilée quand on aura besoin. Comme Rallagan a perdu la précédente édition et a raté ses 100 vagues de défense au premier essai, il a que 75k de cuva à roll au loot de 100k. 158% okay, de dégâts critiques, 105 de feu, 41 de l'arme. J'ai 67% de tirs multiples, 38 de taille du chargeur et 85 de dégâts critiques. Les cris. 119 de poison, 206 de dégâts et moins 30 de dégâts. Ok, on a tous des modes pas ouf pour le moment. Ok, en fait, Taki et moi on a déjà des rolls d'avance parce que notre mode date d'il y a 3 ans. Ouais, Et moi, ça me et moi il date d'il y a 2 minutes. Bref, commençons. En vrai, les gars, feu, dégâts crit, poison. T'as quoi là hein T'as quoi sinon J'ai tir multiple, taille du chargeur et dégâts crit. T'as genre en... en termes de dégâts crit, t'es gagnant ou perdant Je suis gagnant. Dans... Enfin, je suis gagnant dans le nouveau mode. Ouais, prends-le, je pense. Ça va, Ça va te carrer sur la deuxième épreuve. Alors, avant, j'ai euh, 120 poison 206 de dégâts et moins 32 zoom Mon nouveau mode, c'est 200% de chance de crit, 193 de dégâts et moins 32 de zooms. Pas mal quand même. Ah, c'est pas mal, mais l'autre aussi, il est bien. Je vais le prendre, en vrai, je pense. Est-ce que je une crit avec Attends, je vais vite fait compter. 28%, on monte à 70 avec les 150. Ah, si, je vais le prendre parce que je ah, monte man, à 126% de chance voir. de crit avec. Et 126% de chance ouais. de crit, j'aurais une crit pas mal. Les gars, c'est mon dernier roll Ah ouais déjà Dégâts de feu, tranchants voilà. Ah non merde, oh non. Bah bah non Attends, plus J'ai tout roll Voilà, donc là c'est le dernier reroll. Donc qu'est-ce que je vais avoir Suspense, suspense... Y'a yeah. rien, rien. On croit en toi. Rien, je juge rien. Les gars au quoi en toi. Soit 21%, 121% tranchant. Ok, j'ai fini. Après avoir regardé les différents sites de vente d'Oriven, mon mode était estimé à 800 platines, celui de Takitsu à 400 et celui de Ragan à 200. J'ai donc aisément remporté cette manche. Takitsu prend donc la deuxième place et Ralagan la troisième, à son humble habitude. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième épreuve. Les règles sont simples. Elle se passe dans le simulacre. Une vague d'ennemis redoutable est mise en place. Nous n'avons pas d'en deux sorts, d'Arcane et l'opérateur. Tout doit être fait uniquement avec l'arme. Bref, bonne chance. Bon, pour le premier round, je prends Koro. Je... je prends Koro. Voilà. On va voir. Voilà. Ok, les gars, donc là, je vais jouer Viral et Feu. Feu pour proc euh, la réduction d'armure de 25%. Et je vais aussi jouer Marteau Pilon pour proc plus de statuts et des graffites. Voilà. Je vais jouer en... Viral sans statut simplement parce que j'ai pas besoin de, de chance de statut vu que je compte partir sur un build critique tombons en munitions juste pour faire moins d'allers-retours Chose classique qu'on a vu avec la C'est un build classique en soi Et si ça marche pas très bien je partirai sur euh, un build avec la chance de statut Go Azoak reste en tête de course en finissant premier, Ralagan atteint la deuxième place et je termine dernier pour ce premier essai. Il était censé avoir un second essai mais on ne va pas le montrer car le résultat est le même. Azoak gagne donc 2 points, Ralagan en gagne 1 et je ne gagne rien ce qui fait que je suis ex avec lui. La troisième et dernière épreuve est de la survie en arbitration. La warframe de chaque joueur est désignée au hasard et toutes les 5 minutes, des bonus apparaissent. Pour cette épreuve, j'ai revenant Azoak Titania et Ralagan Trinity. Ok, maintenant on va tous mettre devant l'alarme. La... Le... Oui, les trucs ont pirater. Et on est actif. Okay. Et let's go. Ça a lancé pour moi. Pareil, Pareil. Ok ok. Donc la mission est partie. Oh, oh j'ai pas fait gaffe à la map, ça les balles. Ça. Oh, ça a été là petit Attends, c'est un sort une main, là. Hein. Avant, c'était pas le Ah, je savais pas ça. Ah, ouais, ouais. Oh, ouais, c'est bon. Je, cool. je pensais que c'était une map compliquée, mais j'ai une bonne map en fait. Du coup, ça vous produit de grands bonnes en fait. Donc, les bonus, on veut tenir à 5 minutes. <rire> oh. alors Qui de vous deux Qui de vous deux sera le grand perdant, là, les gars le porto, le il y a le grand défaitiste de cette, de cette deuxième mission encore une fois Bien sûr que non Le grand vainqueur Ah tu ne seras pas le grand vainqueur mais... <rire> Sans doute Il oh, y a tellement de moyens que je perde moi avec revenant. La... Il la... ah, oui, a qui ah, euh, si déjà vu là. Ah oui, tu sais. On a combien si système déjà vu là 40% 47% Ok, je crois que 50, 32. J'ai tellement envie d'utiliser la mêlée, c'est fou ça. Pareil. Ouais. Toutes ces plus infestées qui arrivent au corps à corps là. <rire> alors, moi j'ai l'avantage que c'est une grande map, du coup je suis assez safe, mais par contre il y a beaucoup moins de mobs. Enfin, ah, a... ils mettent du beaucoup de temps, Bon là. Alors, alors c'est petite vague de 20 vagues de, de version là. Ouais, ouais. Dans bah, ça, tu me pas. diras comment ça sera, hein. Écoute. Il y a tellement de points, qu'il faut, faut prendre des bonus là si tu veux que Laura perde. Ah ouais, je suis premier, t'as 4 problème. points, vous êtes tout le dernier pour. Bon. Faut qu'on tente les bonus si, si on veut qu'ils perdent. <rire> ah non, moi je veux le seul moyen hein. Ah non, je crois qu'on s'est mal compris, t'inquiète, je ne veux pas faire la désertion. Ah non, mais moi non plus, t'inquiète pas. <rire> Il bah, fou, entre eux, moi, ils sont entre eux les gars, parce que bon. Mais t'as raison pour. Pour le beau jeu, j'ai envie qu'il perde donc je vais prendre tous les bonus. <rire> ouais mais on verra ça quand tu euh, les prendras euh, okay. On verra on ça quoi venu, ça arrive dans, dans une minute dix, les gars On verra quand ce sera le, le Tenno euh, que tu dois pas utiliser Ok Ouais oh, en fait ça fait longtemps que j'ai pas joué Trinity, ça fait du bien quand même T'es Ouais, Allez Je crois, que... à... crois que... Je mais... crois, crois que je vais... Je crois que je vais legit... Faire en sorte que Trinity soit la première frame à ombre dans mon inventaire. Oh, Je suis mort. Tu te duloques là ou euh... Je suis mort. Tu... <rire> oh yes <rire> <rire> par contre Oh par contre c'est ce que ça veut dire ça Dites-moi quand c'est 5 minutes du coup. Ok mec, il faut que.. Attends, t'es combien dans le classement Je suis. En, ég en égalité avec toi. Là je suis à 4 minutes 53 alors, hein, je pars toi. C'est pas mourir comme ça, what the fuck je... <rire> Je suis suicidé avec un ton explosif les gars C'est sérieux Ouais, sans faire exprès, il y a un mob qui me recherchait, je l'ai tiré dessus et hop, oh. bon. T'as qui Il faut, rappelle... faut que je te rappelle un problème. C'est quoi le bonus Pas de sort principal pendant 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes 10 minutes. Ok. Donc tous les deux, c'est pas de 3 pendant 10 minutes. Ok, pas de 3 pendant 10 minutes. Let's go Donc à 15 minutes, à 15 minutes. Je pensais que... pas me bon. bon. the fuck. J'aime pas trop les KO quoi, c'est normal. Hein en vrai, c'est faisable parce que dans 10 minutes, il y aura les anciens. 18% Attends, j'ai mal parlé là. <rire> <rire> Combien de pourcentage t'es qui 24. Je me suis allumé les. what the Ça arrive, même au meilleur. Ouais, ouais, gros misplay, gros misplay. Oh fou ouais. naze, là <rire> oui, Non énorme misplay, quoi. Inattendu Je <rire> au moins faire 20 minutes, en vrai, hein ça va rien. Ça me un, un peu là, non Demande au... au roi du troll ici, là dans la con. C'est le cas la fait la désertion, <rire> je le sens hein, euh... oh. Parce que point <rire> faible de Takitsu euh, ne connaît pas Revenant. Point faible de la ne sait pas utiliser son Teno Je n'ai jamais joué de revenant, quoi. Alors, à la gamme, c'est pas, pas très bien santé, donc voilà, c'est assez souvent. 20% de, de vie 20. Enfin de... Ok. Qu'est-ce que va 20 aussi. T'es serré là, j'ai l'impression, d'être va quoi Pas exactement, écoute. Donc, on va se voir à la gamme dans cette désertion en euh... oh, se putain. Here we go again. <rire> Je pas faire la même erreur que la dernière fois. C'est bon, on fait la même erreur, déconcentration là, allez. Pense, mmh. pense à un bon taco XXL là. C'est quoi cool, le rapport Comme Je Je ça, hein. ça tu manges, comme ça tu manges. Voilà la rentabilisation de capsule les gars voilà, oh, J'ai eu peur là, j'ai vu un ouais, Eximus. Ouais. Euh... C'est me rattraper. Une 8 minutes 8038. Pareil elle de... ah, pouvait jouer safe hein, parce que sinon ça peut jouer à celui qui était le plus longtemps de vous deux hein. Mais... Il y a plus de deux dans la de la question. Ah, c'est ce qui va se passer en fait, genre... Si ça va jouer safe hein Bah euh, je suis... Je fais... Si de faire mieux quoi. Ça se bat pour une versions de 20 vagues. <rire> pour fermer haut. Un... Enfin, si tu perds, tu vas les 20 vagues et tu toujours pas à rond, Bah ouais mais il faut que je les finisse les 20 vagues, il faut que j'extraie. Oh ouais ouais, si t'as un rond plusieurs fois et que t'arrives pas à extraire, ouais c'est vrai que c'est marrant aussi. L'espoir comme faisait en 2 minutes hein, toutes les 5 minutes y'a un bonus qui apparaît. Pas de télé pendant 5 minutes. Ok. <rire> ah, c'est mort. <rire> ah okay. c'est mort. C'est mort. Je vais essayer ah ouais. mais... Les gars, là, c'est à 15 minutes, si vous faites les 2 bonus, vous pouvez tout, vous, tout, vous à 15 minutes. Pas tenneau pendant 15 minutes Ok, c'est du coup. Ça paraît tellement possible pour moi C'est là où ça va peut-être crever en fait, c'est toi tu grids Moi enfin, je te déconseille de grids mais... vois euh, toi qu'au pire tu, re... tu pourras faire un rond quoi <rire> Oh, oh, oh, oh, oh j'ai failli utiliser le nous Oh là c'est... Oula j'ai transpiré hein. oh, ouais. En sueur porc on sueur Est-ce que t'as failli utiliser le Teno ou t'as failli mourir Les deux en fait y c'est pas joué sur un, gars Non, oh, j'ai peur pour ouais, pas grand-chose, en vrai. Ça transpire Ça transpire des deux côtés La désertion Une vraie menace Oh, mais en <rire> fait... Hein... <rire> Allez <rire> ah. Ça y est, les poissons commencent à arriver, là. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas Et ça. En plus, ça glisse sans fait là, avec les poison. C'est pas de quoi tu parles, hein, gros ce serait quand même court de mourir sur ça parce que vous pouvez pas teaser votre 3 pour tanker en plus quoi. Ça c'est. Ouais, c'est vrai que c'est.. C'est vrai que c'est risqué quand même. Mais les Laura il faut que je le.. Ouais. Faut que je le ouais, beau jeu. C'est hein. pas que je vais me faire karma sans les KFPR C'est possible aussi Ça va être pas un... que si avec Ah oui c'est vrai, il y a une mort subite. Il y a une mort subite. Quand on exulcra peut-être si nécessaire. Hein, de... C'est quoi une euh, des couleurs T'inquiète, on verra. Juste, petite question, hasardeuse, système de survie. 76 76% 62, vas-y gagné JE SUIS MORT <rire> <rire> <rire> <rire> J'ai gagné du coup. Enfin, pourquoi perdu en fait <rire> C'est ça qui s'est passé là, vraiment Par quoi je suis désolé de t'annoncer, mais t'as perdu. <rire> <rire> euh... <rire> oh, je continue les gars, hein. juste voir si tu peux aller avec ouais, toi. vas vas-y, en, en faisant les points, hein, bien sûr. Hein. Je tisse pas dis... Ouais, vas-y, dis-nous quand t'as 15. Voilà. T'as fait pas tes pas de principe pour moi Non, j'ai rien fait. Quand t'as 15, t'auras deux bonus qui seront validés, donc t'auras deux points en plus plus un autre bonus qui apparaîtra. À moi que je l'active sans faire exprès, mais il me semble pas... Tu sais, c'est tellement automatique. Ouais, je vois tout ce que tu veux dire, oui. Par contre, tu de jouer le game jusqu'au bout. Par Je crois qu'il se sent déjà si mal. C'est Ça va, par quoi J'ai l'impression que t'es <rire> dans le mal, là, t'es dans la sauce un peu. <rire> oh, <c 'était... rire> Oh, je suis mort c'était. Même lui, il a pas cru. <rire> oh... Ça, oh, c'est marrant parce que... T'es si confiant, encore oh. une fois, au début de mission. là, on est mort, hein. Oh. Non. Non. Le temps 14. 14-15. Ok. Genre pas de Teno, pas de 3 Toujours pas. Oh, il va monter, là, Taki Bah, là, là, ça tu vas gagner... fait... Là, déjà, tu gagnes 2 points parce que tu vas être premier dans cette épreuve-là. Plus c'est les 2 points que tu vas gagner là, tu vas marquer 4 points là, si tu marques 2. Ouais. Bah du coup tu seras pas dernier, ça c'est sûr. Parce <rire> Je pars, tu en doute un hein. peu. <rire> par contre à 2 points parce qu'il a marqué un point là, il a fait une deuxième. C'est les 2 points quoi. Mais par contre tu peux déjà te préparer à subir cette désertion. <coughs> oh je trouve pas adaptation. Ah, bah c'est du coup 15 minutes. Bah un autre bonus. Pas de pendant 5 minutes encore. Ok... J'ai plus, plus de balles <rire> J'ai plus de balles J'ai plus de T'as le de mission, t'as le de mission. Là. Ok, ok. Il okay, a Il va marquer 4 points déjà dans cette manche, là, oh, là, là, là, là. Je scanne même les fragments de céphalons, gros. Je pour dire à quel point il sait qu'il a gagné, ça. Oh là là je suis tellement serré, les gars, vous avez même pas idée premier pour le moment. En fait, tu seras premier forcément. Je partais de si loin. C'est vrai. En vrai, je partais du même pic pour quoi. Bon. T'as combien de temps, T'as qui 17, 20. pas de téno toujours Pas de téno toujours. Oh là là, ça joue beau jeu. Beau hein. ouais, jeu. Pas de compétences, pas de téno, rien du tout. Tu sais, je continue, il sans compétence, là, hein. là. Tu peux l'utiliser là, Je sais, je sais, mais je le, je le fais pas, j'ai ouais, pas ouais, besoin. Ouais, ok. Ce qui m'a fli, je sais que je vais devoir revoir ma défaite euh, au montage. <rire> et, et revoir <rire> la désertion que tu vas jouer aussi. <rire> oh là là. Euh, oh, tu régales, pourquoi Quand tu vas voir ma mort, t'inquiète pas, ça va te consoler. <rire> tu vas voir ma mort, tu vas faire que what the fuck. En fait, ça me fait fermer, là, c'est bien les essences utiles et tout. Oh, J'ai massivement trop Je où où, c'est un mal pour un merde parce que je me dis que du coup bah, ok j'ai pas beaucoup de temps d'upload Et c'est j'ai pas fait pour ça j'ai je... <rire> pas beaucoup de temps d'upload <rire> <rire> Ouais parce que euh... ah, ça fait combien Mais vous, vous, un... vous savez ce qui me carré là Vous savez ce qui me carré je pense dans cette mission Vas-y C'est un de parade Ah là là, tu sais, tu sais que j'hésite à le mettre C'est tellement fort hein, mec tu peux t'enlever le poison Ouais je sais Tu peux résister au poison J'en je sais juste je trop, trop fort J'étais là je me suis dit mmh. Est-ce que je mets roulade pard J'étais vraiment en train de, de, de me questionner si je la mettais ou pas. Tu sais, je l'ai mis fait en, 10 en 10 exprès. Or. Ouais, je l'ai rendu ici. Bah, bougie pour ça, tu viens de le monter là Ah ouais Oh là là là là, il s'est dit. Je l'ai mis zéro connais pas place. la frame, je vais juste faire des roulades. Mais c'est ça, gros. Bon. Je me enfin, suis dit, ouais, je vais full skin et puis voilà, nique sa mère. Moi, j'hésitais à le mettre. Je me suis dit, ouais, j'ai <coughs> dit Tanya, ouais, je suis la c'est safe. On ça va, quoi. Tu pour les statues, je veux 1. <coughs> Quelle erreur. Joueur français qui fait une erreur. En fait, là, du coup, ça me fait du temps d'upload en plus. Bon, c'est pas grave. Parce que. Je sais quel ton ton upload qui est encore pire que le mien. Ça monte le beau jeu. hein. T'as combien de temps 19 minutes 51. Tu en as pas de ténor as... bon. J'en voilà. pas. J'ai marqué 5 points. Et moi, t'as 20, t'as un bonus 20. Pas de capsule pendant 10 minutes. <rire> là, il fait ouais, mal. On va se calmer quoi. Qu'est-ce que le temps Non mais je, je pense que je vais me suicider là. Il me reste une petite... Enfin je l'extracte en fait. Il extracte en hein, beau jeu. Tu vois ouais, je l'extracte le parce que... Tu peux, tu peux de toute façon. Hein. Il me reste une capsule. Tu peux en fait. Et euh... ouais. Ça. Le truc ouais, c'est pas de hein, jusqu'à temps que tu meurs c'est de... juste de gagner en fait. Voilà les gars on extracte sur un beau jeu là. <rire> regardez ah, les gars, non. petit zoop sur le beau gosse qui gagne. Voilà. Ouais. marqué donc 5 points. 5 points sur cette épreuve. J'en ai marqué voilà. 0. J'extracte, c'est bon. Ah, j'ai une question. pourquoi tu as dans une désertion, la filmer, la revoir en montage, comme la défense, la revoir en montage. La France a peur. <rire> <rire> Oh putain. Euh... C'est-à-dire qu'il faut que je tâte le terrain avant parce que jamais j'ai désertion dans ma vie, à part pour farmer Haro et j'ai farmé deux... Je l'ai first try une fois. Putain. Déjà, je sais même pas oh là où se situe la désertion dans... dans cette map de... Saturne, je crois, non Saturne. Regarde, elle est éloignée du système stellaire que manque tellement, elle pue la merde. Elle est retirée, elle est tout loin. <rire> elle est rejetée ouais. de l'univers. <rire> elle est rejetée, euh, mec. Voilà. On verra un spec <rire> peut-être. Peut-être est... si on a le temps. Alors, est... En vrai c'est te spec, il peut gagner un euro si t'arrives à extraire. J'avoue. <rire> en vrai il meurt, t'extrais toi. Ouais, tu, tu meurs mec, j'extrais. Vas-y, je t'expecte mais pas de soucis. Hein. <rire> je suis là, je te soutiens Pendant ouais, ouais. ce temps-là je ferai le bot, un petit instant promo, le petit bot. là, oh, là. Oh là, là. Putain. Okay. Bon bah écoutez, bah, ça va être une désertion. Une désertion. devant vague, devant vague. devant vague. Je te sens... Content. Ouais. Mais je suis mort les gars, c'est limite où je vous parle pas partage du temps comme je suis mort. Mais du coup, je serai en désertion avec quel stuff C'est une bonne question. Auberon. Ah, Oberon. Genre comme ça, tu lâches Auberon comme ça. Bon, non mais, non, mais je propose Auberon. On est deux à décider ah. pour lui C'est pas mal ou ouais Pour la mission qu'il doit faire. Moi, je t'avoue que j'ai jamais fait désertion euh... <rire> endless, mais ouais. Je crois que c'est pas mal. Moi non <rire> plus, j'avais fait, écoute. C'est c'est mal, hein? trop bien dans l'histoire de Warframe, je crois. Voilà, on le laisse dans sa PLS, on dit Trinity, quoi. Ah ouais, Trinity, c'est bien, il peut aider les mecs euh, qui sont avec lui. Mmh... Faut pas qu'il meure, hein. Parce qu'on regarde d'arbitration, gros. Ouais, mais ça commence level 20, la mission. Et ça finit? Je sais pas, je connais pas le, le scaling des mobs dans cette mission. C'est que ça finit level 5000, ça finit level 100. Hein. Tu découvriras ça en live, pourquoi On va découvrir pendant qu'on compte spec. être là, tranquillement, en train de carotter tes arrows. Et tes crédits, que tu vas me faire gagner quand même un peu. Qu'est-ce qu'on pense On lui donne Trinity ou Je pense pas. Attends, je vais voir les frames qui Non mais faites-moi plaisir, donnez-moi un truc bien. Qu'est-ce que tu souhaiterais Pourquoi Faut que tu. Déjà, déserts rappelle-toi que tu dois conduire des gars et les healers. Rappelle-toi bien de ça. Ouais. On peut les mettre invincibles ou pas Je sais pas. Mais. Sais euh... Mais toi, y a pas de zéro, y'a rien qui empêche les sorts. Vu qu'il y a pas d'arbitration, de... rien, qu hein. euh... rien quoi. Après, après est-ce qu'on veut vraiment lui donner un truc trop fort aussi Bah, faut qu'il faut qu qu puisse arriver à le faire quand même, le pot. Oui, oui, non, non. Ok, tu vois, par exemple, pour la défense, pour les s'en que je lui il peut le faire, mais c'est pas non plus euh... la meilleure frame du jeu, tu vois. C'est ce que je veux dire Ouais. Tant pour lui donner sarine, si on veut vraiment aller dans ce sens-là. C'est plus map. rien voilà, voilà, question, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu voudrais toi Ne pas faire dire Il est un peu trop tard maintenant non euh, On est est rien tout à l'heure je crois. Est-ce qu'on te donne un choix entre plusieurs frames Pour faire ça c'est un peu ce qu'on appelle la dernière fois. Le problème la première question c'est est-ce qu'on lui mettra pas le choix à Grendel <rire> On ne connaît pas le mode, on ne connaît pas la frame, est-ce que ça ne serait pas <rire> on sait comment la farmer ah ça c'est vrai ça. Ça, ça, euh... ça on sait comment la farmer Dans les fiches je retrouvais trouver euh, vidéo vidéo sur Gamdaz les gars. Ah peut-être Equinox en vrai. Ça dépend. Et attends, est-ce qu'on veut lui donner quelque chose qui heal Est-ce qu'on veut lui donner quelque chose qui heal, ou On veut lui donner quelque chose qui tue Qui fait les deux Ou qui c'est Je pense soit dans ce mode y'a a pas besoin de tuer les mobs. Et Vauban, est-ce que ce serait pas fort là-dedans Il est terrible Vauban. Ouais mais bah en plus elle est forte. En désertion que... honnêtement je peux pas dire si c'est l'est forte en désertion. C'est strong alors, parce qu'il peut les cesser, tout en avançant avec les mobs, tu vois. On ouais. peut pas les heal. Mais. Euh... Mais avec Oberon, il fait les deux, hein. il est cessé avec le... les radations. Ouais. Mm -hmm. Ouais, je pense Oberon, par pourquoi c'est euh, pas mal. Hein. Mais, euh, dans le dernier choix entre obéron et. Bah, Trinity, comme t'as dit. Mais je trouve pas, enfin, je trouve pas ça haut. Oberon, il vole ou pas Pff, Non. Est le bot Le meilleur bot de tout l'univers. Créé par HTTPS double slash top.gg et je connais plus l'idée du bot pour te dire la suite de l'URL. Donc là, t'en profites pour faire ta pub. Ça peut aider les gens, écoute. C'est vrai ça, ce fameux bot incroyable. Attends, attends, attends, t'as le choix en plusieurs frames. Hein. Oberon et quoi Trinity, Oberon, Vauban. J'ai la flemme de jouer okay. Vauban, c'est très simple. Je pense que le meilleur choix c'est Oberon là-dedans. Je pense aussi. Trinity, euh, je, voudrais, je voudrais plus revoir ton visage à cause des faits que j'ai eu sur l'histoire. Du coup, ça sera bon, ça sera bien. C'est la euh, dans la vidéo euh, Ouais, euh, Trinity, je pense, c'est la première personne, je veux... pas un je vais appliquer un format de là. C'était. <rire> <rire> C'était. Pourquoi as-tu re as -tu, tu as revu ta, ta question euh, sur Trinity Beaucoup de questions. Beaucoup de remise en cause. Avec peu de réponses. Avec peu de réponses. Du coup, ça sera. Oberon. Ça sera, oui, Obéron. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Ce que je vais faire, c'est que je vais la farmer. Et. On se retrouve. Dans plus de 3 pour jours là, avec le Plus je vais attendre de faire ma tâche, plus je vais attendre de faire la mission. Et moi, le Donc, euh, à l'année prochaine. <rire> ouais. on, on se retrouve demain. Voilà, c'est parce qu'on aura tout fait fin du ah, supplice